Bon Pierre, tu nous emmènes où Là, là on, va faire... on va signer les papiers, ouais. pour la maison, du coup arranger, on a eu. Ouais. Et voilà. Bon bah super, c'est parti, on y va. Salut Sébastien, bienvenue cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, donc on a déjà livré une première partie, une première vidéo où on vous a parlé eh bien, de comment prospecter un appartement et comment convaincre un propriétaire. Donc aujourd'hui aujourd je me situe en compagnie de, de Pierre, donc mon fils qui a 18 ans. Pierre comment vas-tu Il va très bien aujourd'hui, nickel, comme d'habitude. Bon, donc du coup, on va continuer cette deuxième série euh, donc, euh, donc, euh, sur de, de vidéos liées à la sous-location. L'idée, c'est de vous expliquer pas à pas. Et Pierre va vous expliquer pas à pas puisqu'il s'est lancé dans la sous-location bah, très récemment comme on a pu l'expliquer dans la première partie, dans la première vidéo, où du coup c'était dédié à, la, à la, comment au convaincre propriétaire et aussi prospecter un appartement. Là, on va plutôt cette fois-ci, dans cette vidéo, s'attarder, cette fois-ci, aux visites. Qu'est-ce qu'on va concrètement regarder dans les appartements On va aussi vous livrer, il va vous livrer quelques anecdotes qui lui est arrivées. Et l'idée, si vous voulez, c'est de vous accompagner, c'est de vous expliquer comment il s'y est pris pour eh bien, mettre en place sa première sous-location qui je rappelle, il a pu obtenir et mettre en place en l'espace d'un mois. Donc euh, vous voyez comme quoi c'est réellement possible. Donc je vous balance le générique et on se retrouve juste après. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube puisque je livre deux fois par semaine des vidéos où je parle d'immobilier, d'investissement, d'argent, de bourse, de sous-location. Hein, donc, on va en parler aujourd'hui et également de conciergerie, d'appartements. D'ailleurs, si c'est des sujets qui vous intéressent, si vous souhaitez monter vous aussi un business dans la sous-location ou dans la conciergerie d'appartement, eh je vous invite à récupérer des formations gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Donc Aujourd'hui, deuxième partie. Donc, je vous invite à revoir la première si vous ne l'aviez pas encore vue. Euh, deuxième partie où là, on va voir finalement la prospection. Donc Pierre nous a expliqué qu'il eh avait donc, au départ recherché des appartements. Euh, il avait donc euh, du coup recherché sur une ville qui était à une heure de là où il vit aujourd'hui. Euh, donc il faut s'organiser aussi hein, par rapport à ça, bien évidemment. Euh, c'est pour ça que plus c'est loin, plus ça peut être problématique pour les visites ou du moins faire les regrouper. Euh, du coup, donc il a trouvé un propriétaire, hein, pour rappeler euh, rapidement. Il a trouvé un propriétaire, enfin il a trouvé des propriétaires qui étaient OK. Euh, donc du coup, eh bien, il est parti en visite. Euh, du coup, est-ce que tu peux, Pierre, nous, nous expliquer euh, bah, déjà un petit peu les bonnes aventures, enfin euh, la mauvaise aventure notamment que tu avais une fois euh, pour débuter, débuter ouais. euh, l'erreur qu'il ne faut pas faire euh, pour que du coup ça puisse aider aussi ceux qui nous regardent cette chaîne YouTube bah, Déjà, c'est un lien avec la première vidéo parce qu'on hum, avait parlé des agences immobilières. Donc on avait dit que voilà, les agences immobilières, c'était peut-être pas la meilleure idée euh, pour la sous-location. Donc, euh, moi, au début, ma toute première visite, comme petite anecdote, c'était une, une agence immobilière, pardon. Du coup, bah, nous, on s'est déplacés, on a été dans la ville en question, qui est vraiment à côté. Donc, moi, j'étais content, voilà, comme j'avais dit dans la première vidéo, j'étais content. Voilà, le petit stress, tout ça. Donc, j'arrive sur place, et euh, du coup, là, vous allez tomber avec l'agent. Donc, là, il me fait visiter, euh, il me fait visiter, bah, du coup, l'appartement, la etc., bah moi, forcément, bah ça me plaît, je vois qu'il est bien, les critères correspondent à ce que nous on veut, etc. Euh, Jusqu'au moment bah où voilà, la visite se fait, euh, se, se continue. On arrive à aller à 10 minutes, donc je suis arrivé, euh, je suis arrivé il y a 10 minutes avant. Et euh, là, il me dit euh, Bon, bah voilà. Je dis euh, Bon, bah voilà, comment ça Il me fait euh, Bon, bah la visite, elle est terminée, euh, je vais transmettre votre dossier au propriétaire. Je me dis « Ah oui ». Donc bah, moi, tous les arguments que j'avais préparés, donc euh, les 5 ans, tout ça, euh, bah, je me dis bah, « En fait, euh, je peux rien dire, quoi ».— Tous les arguments pour convaincre le propriétaire. — Pour convaincre le propriétaire. — tout préparé. — J'avais tout préparé. Et au final, bah, je me retrouve dans un contexte où je peux rien dire, en fait, où je suis devant l'agent immobilier. Lui, il a 4 dossiers qu'il va transmettre. Et nous, on peut même pas vendre notre, notre produit. Donc bah là moi je me dis bah, en fait j'étais complètement dégoûté quoi je me dis bah je suis venu là pour rien Parce que dix minutes euh, faire la route une euh, pour une heure et après rester dix minutes bah c'est complètement décevant donc bah je lui dis voilà euh, transmettez quand même moi mes, mes, euh, ce que ce que j'aurais dit quoi les, les arguments principaux donc non par pour cinq ans etc donc il me dit voilà euh, je vais revenir vers vous euh, d'ici ce soir donc au final je bah, j'ai jamais eu de retour donc euh, même pas de réponse négative rien voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour éviter cette pro ce problème-là, justement Se retrouver à faire une visite qui ne sert à rien, en fait. Parce Alors, être de mieux préparer si, bah, son... Si vous allez sur place pour d'autres pour visites, voir déjà des propriétaires, tout ça, des, vraiment sans les agents immobiliers, vous pouvez vous permettre de prendre 2-3 visites. Si vous en avez, allez, 2-3-4... Qu'en agent, vous pouvez vous, pouvez vous dire, au bon, moins je teste, j'y vais pour 4, j'ai 4 chances, quoi. Du coup, vous pouvez y aller. Et du coup, par contre, moi, je pour une visite en agent immobilier, je, pour moi, ça ne sert à rien. C'est vraiment une perte de temps et inutile, quoi. Après, si vous êtes sur, sur la ville en question, vous pouvez vous permettre de faire des visites. Là, vous n'avez rien à perdre quand vous allez faire votre visite, rien à perdre. Mais pour une seule, c'est complètement inutile. Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'un bah, qu agent immobilier… Alors, que, en fait, c'est à double tranchant parce que vous pouvez très bien tomber sur un agent immobilier qui, du coup, euh, vous, avec qui vous sympathisez et avec qui vous pourriez mettre en place même un partenariat, un ouais. système de commission même aussi, pourquoi pas, pour le, le rémunérer sur les, des prospections d'appartements à votre ouais. place, hein, pourquoi pas. Euh, donc, c'est un peu à double tranchant. Ou là, comme là dans ton cas précis, où là, typiquement, c'est juste un gars qui est venu, qui a ouvert la porte, tu regardes l'appartement, ok, Exactement. merci, au revoir. – il transmet le dossier au propriétaire, mais vous savez que là, il n'y euh, a quasiment aucune chance que ça aboutisse, parce que, euh, est-ce que déjà lui-même a bien compris le principe vous voyez, est-ce que lui, il est payé pour, euh, pour faire cette, cette mission-là Et donc il l'a fait, mais euh, donc, il n'a aucun intérêt, intérêt, que ce soit plus toi qu'un autre, euh, de mettre dans l'appartement. Ça lui change rien. Lui, euh, la seule chose qu'il a fait, c'est de me dire, voilà, là, la première chambre, une grande chambre, deuxième chambre, c'est la salle de bain. Il ne m'a rien dit d'autre. Hein, il ne m'a pas posé de questions. Donc euh, lui... Il... Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça ne lui change rien. Lui, ce n'est pas son problème. Donc du coup, voilà, donc ce qu'on peut retenir par rapport à ça, cette expérience-là, puis on va continuer, euh, c'est que justement, euh, ça peut être un bon exercice. Il peut avoir des bonnes pioches, entre guillemets, mais en règle générale, ce n'est pas des bonnes pioches. Parce que vous ne parlez pas à l'interlocuteur principal qui est le propriétaire, quoi. Euh, qui lui, il va falloir convaincre avec nos arguments, etc. Euh, D'ailleurs, si même tout de suite l'agent vous dit oui, oui, bah, on fixe un rendez-vous Posez-vous la question, euh, est-ce que ce n'est pas juste un rendez-vous de courtoisie pour visiter quoi euh, Nous, ce qu'on veut, c'est un rendez-vous de négociation. Hein, ce n'est pas un rendez-vous de visite. Nous, ce n'est pas ça qu'on cherche. Sinon, on perd notre temps. Et qui plus est, plus vous êtes loin, euh, plus ça vous coûte de l'argent, vous perdez du temps. C'est pour ça, d'ailleurs, je le dis souvent, commencez déjà par votre ville. Même si votre ville, ce pas la meilleure des villes, parce que c'est n'est peut-être pas la plus rentable. Euh, mais au moins, faites-vous la main et ça évite de perdre du temps. C'est une première approche, quoi, un premier test... Euh, voilà. Et... Ouais. Voilà. Donc ça, c'était un premier rendez-vous qu'on a fait. On va voir un petit peu après, en fin de vidéo, on verra ensemble les différents points que tu regardes quand tu fais une visite, notamment. Mais on vient venir après. Euh, du coup, j'avais aussi trouvé un autre appartement, donc qui était celui-ci. Du coup, là, j'arrive aussi avec un agent immobilier, mais euh, lui, j'avais senti qu'il était beaucoup plus réceptif. Il venait pour comprendre notre projet et pour vraiment transmettre au propriétaire, parce qu'il lui a tout dit. Voilà, il m'a dit que le trans que le propriétaire était ok. Donc, on se déplaçait pas pour rien. Mais au final, là, on arrive dans un appartement qui est vraiment immense. Donc on arrive dans 254 mètres carrés. C'est immense quoi pour un appartement. C'est où C'est ici ça. Ok. Donc on va visiter. Euh, C'est quoi qu'on va visiter Pierre Là on va visiter un appart. Un appart fin, une maison du coup. Ouais. De 250 mètres carrés. Mmh. Donc il euh, y a un sacré potentiel. Du coup là on va visiter, on va voir, on va discuter avec le propriétaire. Le petit charabia habituel hein, que vous connaissez bien vous aussi. Ok. Voilà. Allez, on enchaîne. C'est parti. belle découverte, Pierre. franchement, là. Je pense que c'est un diamant brut qu'on peut affiner. tailler. Et tailler. Mais ça peut nous coûter un peu d'argent. Dites-vous que devant, quand on est arrivé devant, même toi et Cédric, au début, vous y croyez pas. Ouais, je me dis, ça me paraît. que je m'étais peut-être trompé qu'on partait sur un truc. Il a mis un zéro de trop. Ouais, il n'y avait pas de. C'était pas 250 mètres carrés. Et au final, même moi-même, j'étais surpris. On est arrivé. Mais partout, on tournait la tête, c'est encore des salles, des dressées, des... Même diviser, euh, j'ai regardé, c'est pas possible. C'est Même s'il y a deux, deux entrées potentielles, on retombe direct dans des chambres, ouais. d'un côté, et salon de cuisine d'autre, donc on peut même pas diviser... Mais les... on est sur quelque chose, il ouais, a une pépite, quoi. Une il y a quelque en chose à faire. Une plein milieu de... en plein centre de danger, là. Euh, et là, on s'est posé la question, à un moment donné, est-ce que finalement, on ferait pas de la sous-location, mais non pas en courte durée, mais en colocation Parce que toi, Cyril, ce que tu disais, c'était... Euh partir sur une, une, une colocation. Ouais. Donc est-ce que au niveau de la sous-location, on peut faire de la colocation Ouais, tout à fait. Légalement, il n'y a aucun Oui, il n'y a pas de souci. Il faudra juste faire attention en termes de contrat. Euh, si tu veux ne pas se retrouver par exemple avec un, un colocataire qui aura un bail de, de 10 mois ou de 12 mois et qu'on arrive nous à la fin du terme du bail initial qu'on a vécu. Parce que du coup, il euh, y aura un locataire dedans et nous, on sera obligé de partir. Imaginons que tu es sur un, un bail de 5 ans, il ne faudrait pas que la dernière année, euh, ton colocataire, euh, bah, son bail est plus loin que les 5 ans. Est-ce qu'on peut gérer avec des, des baux de mobilité Alors Oui, mais là, c'est dans une autre euh, un autre contexte. Hein. By mobilité, plus, euh, euh, un bail mobilité, c'est plus quelqu'un qui est en stage, qui, qui vient... Oui, c'est possible, bien évidemment. C'est sur mais, 9 mois et après, tu restes les 3 derniers mois. 10 mois maximum. Hein. Mais toi, ce que tu disais était plus intéressant, tout. ce que ça sera la colocation. Et voilà. en termes de rentabilité, tu disais que... Bah Là, sur Angers, il euh, y a... Euh, énormément d'étudiants. Ouais. c'est même pas... Ce euh, Au début, c'est que ça, c'est plein d'étudiants. Et on a regardé, euh, c'est au minimum 500 euros euh, par tête. Et là, s'il y a 7 chambres... Bon, ça, ça ferait en gros un... entre 3000 et 3005 de chiffre d'affaires. Facile 3005, Et que on a un vrai. loyer de euh, 1400. Donc, Donc un cash flow énorme. 2100 euros de, de possibilités de cash flow. Et après, par contre, as un gros investissement il ouais, euh, ouais, un gros investissement à faire. Peut-être de l'ordre de 15-20 000 euros si on veut faire vraiment quelque chose de bien et propre. Mais derrière, est-ce que... Euh, bah, ça, ouais. ça, ça peut être plus Et euh, Mais est-ce que le propriétaire va bien nous laisser faire tout ce qu'on a envie de faire dedans ouais, La que... vraie problématique, en fait, c'est que euh, le propriétaire rénovait l'appartement, mais il allait au minimum. Et notamment, on se retrouvait avec des moquettes partout dans le logement et des murs style ancien. Parce que l'idéal, ce qu'on disait, c'était de changer les sols. Les sols, c'est de la moquette épaisse qui date des années... Après, pour moi, ce n'est pas le plus important parce que je pense que ça se peut se camoufler. Bien, ça peut se camoufler, c'est une question de... Avec des tapis, mais ouais. Moi, j'ai peur que une ce c'est pas non plus des gens qui sont hyper respectueux. Donc là, Pierre, je pense qu'il faudrait, c'est que tu arrives, si tu veux, à demander donc à l'agent IMO qu'on a vu, dire écoutez, nous, on serait OK. Par contre, c'est euh, bah, les salles de bain, qu'est-ce qu'il a prévu de faire concrètement dans les salles de bain Qu'est-ce qu'il refait Premièrement. Deuxièmement, euh, par rapport au sol, euh, est-ce qu'il veut le laisser comme ça ou est-ce qu'il serait OK euh, moi charge, on... Non, euh, on y va crescendo. Oui, est, voilà. Est-ce que lui, il serait OK pour changer les sols Sinon, bah, pourquoi il ne voudrait pas changer les sols Est-ce que c'est un problème financier ou est-ce que c'est un problème de cachet parce que lui, il estime que ça doit rester dans ce cachet-là parce que si c'est en temps de cacher là on pourra rien faire malheureusement et du coup bah qu'est ce qu'on fait mais si c'est une question d'argent on peut peut-être négocier avec lui discuter avec lui pour euh, éventuellement euh... en fait ce qu'on qu a pu remarquer en discutant avec euh, l'agent immobilier euh, par intervalle avec le propriétaire c'était que lui euh, ce qui l'intéressait c'était peut-être plus son aspect financier du coup nous, on lui a dit voilà est-ce que les moquettes euh, il serait possible de faire quelque chose bon, au final nous, euh, lui, ce qui l'intéressait, c'était, oui, de les enlever, mais ça l'arrangeait aussi, je pense, de les enlever en nous les mettant sur le dos. Il nous a dit « Voilà, bah, vous pouvez peut-être trouver un accord financier avec le propriétaire pour pouvoir enlever les moquettes ». Donc euh, nous, au début, on se dit bah, « Pourquoi pas On peut déjà essayer de voir combien ça peut nous coûter ». Au final, il nous donne un chiffre qui était complètement exorbitant. Quoi. Pour des locataires, c'était inutile de mettre un tel prix pour un appartement qui n'est même pas à nous. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'est euh, d'après moi, le bâtiment... Euh, le DPE était pas bon, le, le, toi tu avais recontacté l'agent IMO, l'agent IMO te dit que s'il était en D ou en E je crois, ouais j'étais un peu surpris d'ailleurs. Ah, du coup, coup l'appartement on se posait toujours la question, de grands volumes comme ça, euh, du coup Sébastien tu as eu l'idée de penser à diagnostic DPE quoi. Oui parce que le souci qu'il y a, euh, que je viens de penser à l'instant c'est que sinon on va faire de la colocation doit forcément fournir euh, le dpe mais c'est surtout qu'on doit être conforme par rapport à cette nouvelle réglementation et quand je vois le logement euh, clairement euh, <rire> c'est un logement qui est classé euh, à mon avis G, quoi et du coup euh, bah, je suis même surpris que le propriétaire puisse arriver à nous louer ce type d'appartement ou alors ou alors peut-être qu'il euh, a senti enfin il a vu qu'on est une entreprise il a vu que le bail et pas un bail euh, loi 289 un bail classique meublé. et il s'est dit bah c'est le bon plan pour moi j'ai aucun travaux à faire euh, ou très peu et ils vont pouvoir me louer en l'état et c'est là où je me pose la question est ce que le l'agent IMO il a pas finalement euh, ou qu'il les briefé avant en disant bah voilà euh, tu essaies de leur dire qu'il y aura moins de travaux possibles sous-entendu bah c'est eux qui vont les faire les travaux parce qu'en l'état il peut pas louer un locataire classique c'est pas possible Et en plus euh, c'est pas voir que justement pendant qu'on a fait la visite, de immobilier, il n'avait euh, pas l'air de dire non aux travaux. Il disait bien oui, mais il a prévu, tu sais, comme s'il voulait cacher un peu oui, le sujet. Il disait pas tout de suite. Voilà. Bah je sais pas, ça fera enfin, je lui pose la question. C'est étonnant. C'était pas un non Il avait pas l'air trop briefé exactement. Non. Bah en fait non, il avait pas l'air trop. Il savait pas grand chose par rapport aux travaux. Ou là, il voulait pas trop en ouais, dire. Exactement. Il voulait pas dire qu'il allait tout que tout pouvait être tout cas Mmh. Comme si vous les cachez, vous les essayez, que le mmh. moins soit fait, que nous on leur demande Exactement. Ce donc c'est -ce que... Donc est quoi la... pourquoi est-ce que le propriétaire ne veut pas faire les travaux Bah les... Le, coup, hein. le coup Et on disait que le propriétaire c'était un notaire. notaire Donc il doit être très au courant euh, de ce qui se fait Sachant euh... qu'il a déjà vu le bail Pierre, c'est ça hein Oui, il a, déjà... il a déjà vu le bail Donc euh, il a dit oui, pas de souci pour le bail Donc euh... Puis il a... sans rien vouloir changer de dedans Exactement Exactement. Et sans rien vouloir changer de sans rien. C'est ce que j'allais dire là, exactement. Il n'a rien demandé à changer. Ou alors que il s'en fiche fait. complètement, il ne veut pas en entendre parler, et ben, Voilà. Ça peut être aussi cette raison-là. Donc quoi qu'il arrive, faut demander euh, le diagnostic DPE en urgence. Ouais. Pour être sûr de, de nos propos. Ouais. Et, euh, et ça peut être fait qu'à la fin des travaux, s'il a l'intention de changer les fenêtres. Oui, il va changer les fenêtres. Il a dit que dans tout cas, les fenêtres allaient être changées. Mais là, il y a clairement un souci de DPE. De toute façon, il pourra pas louer. Euh, il pourra pas louer à partir de 2023. Euh, et donc, notre idée de, de colocation euh, via, via l'entreprise euh, tombe un peu à l'eau parce que c'est juste déplacer le problème. Bah, en fait, tout dépend. Bah, en fait, non. Si le DPE, il euh, y a un DPE. Enfin, pour moi, le DPE n'est pas bon. Mais imaginons, il était bon. Là, on, on pourrait louer effectivement colocation. Euh, voilà, sans aucun le point. fait qu'il soit pas bon. C'est mort. Ça nous empêche nous aussi ouais. même en tant qu'entreprise qu ouais. de faire de la colocation oui parce qu'on euh, va faire des beaux euh, meublés classiques avec des locataires euh, classiques et donc euh, bah, on est comme tout le monde euh, contraint de respecter euh, cette nouvelle réglementation et l'idée de faire une colocation via Airbnb ça non parce que ça voudrait dire qu'on va louer à la chambre euh, et ça non moi je ne suis pas du tout pour parce qu'il y a plein de problématiques dans cette euh, exploitation là c'est notamment les parties communes euh, ça va être des entrées-sorties euh, à tout va avec des personnes qui ne se connaissent pas euh, pff, ça je recommande pas du tout Très clair, je recommande pas. encore une fois on a pu voir que le c'était aussi avec un agent immobilier et au final ça n'a pas signé encore une fois donc c'est bien qu'il y a peut-être un, un... Un, un blocage quoi avec les agents immobiliers rien contre eux mais nous c'est peut-être c'est pas ce qu'il faut privilégier donc euh, voilà c'était la petite chose que j'avais rejetée qui pour moi voilà. Ouais, et puis on était aussi sur euh, un budget assez important là parce que euh, c'est pas impossible, mais euh, pour moi, ne pas rencontrer le propriétaire, ce genre de projet, c'est très risqué. Euh, pour moi, il faut vraiment rencontrer le propriétaire parce que là, on est vraiment sur un partenariat, il faut que ça soit sur du long terme là, du très long terme parce que si on commence à investir il faut que derrière, on ait la garantie aussi que... Donc, vous voyez, là, il faut parler à l'interlocuteur principal. Hein. On parle toujours euh, euh, au, voilà, comme un magasin ou autre. On parle au directeur. Enfin, on parle au responsable. Quoi. On ne parle pas à, à un employé ou, euh, comment dirais-je, à un représentant du propriétaire. Non, non. Là, on est sur des investissements assez lourds. En plus de ça, on, on avait lancé une autre sous-location parallèle. Donc, on s'est dit, ça va être beaucoup aussi, même en termes de temps, d'organisation. Et là, on s'est dit, on ne on va pas avoir le, non plus le temps, les ressources financières, les ressources humaines, pour mettre tout ça en place donc c'est pour ça qu'on l'a écarté ce projet là, ah, là c'est une bonne nouvelle en plus toi du coup c'est la première fois que je le vois mm. donc euh, moi j'avais aussi l'impression que vous euh, vous soyez content avec ce qui correspond que, mm. ah, du coup ça qui a des beaux volumes ah oui il y en a... ouais. ah, ah, du coup la cuisine là il y aura un îlot apparemment hein. un îlot central ouais. Ouais. Il y a ok, okay c'est cool Belle trouvaille, Pierre. Bravo. Yes. Yes. C'est nickel. Euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu regardes quand tu fais une visite d'appartement sous location Qu'est-ce que tu regardes Notamment, on a mis en place un, une fiche que je t'avais donné euh, sur les différents points, on renseigne les fiches et ça nous permet de, de valider euh, bah, tout ce qui correspond à la mise en place d'un appartement sous location, tous les critères euh, justement qui pour nous sont essentiels. Donc quels sont-ils Alors euh, d'abord la première chose, la toute première chose quand on arrive dans un, dans un appartement ou une maison, c'est euh, le principal c'est de savoir comment on va automatiser. Comment on va pouvoir automatiser que est Surtout si on ne sait pas dans notre propre ville, la question c'est celle-là. Du coup, euh, moi ce que je regarde en premier, c'est euh, voilà, où est-ce qu'on pourrait mettre une boîte à clé ou, ou quelque chose comme ça Donc j'arrive sur place, je regarde les boîtes, les, boîtes, les murs, euh, tout quoi, tout ce qui peut, euh, qui peut automatiser tout ça. En deuxième lieu, qu'est-ce que je regarde C'est l'état de la maison. Donc euh, comment, euh, comment sont les murs euh, les sols, oui, la maison, appartement, parce que nous, c'était une maison, du coup, voilà. Donc l'appartement, tout ça, les sols, les murs, euh, l'état en général. Deuxième chose, les arrivées d'eau. Donc euh, où vous allez pouvoir placer vos machines Après, c'est des petits détails, parce que moi, je pensais aussi à ma petite fiche, etc. Mais euh, un autre gros détail, là, je viens d'y penser, c'est euh, les... Euh, déjà ce qu'ils ont mis sur place. Donc euh, réfrigérateur, tout ça c'est des équipements. Les équipements, ouais. équipements c'est de gros investissements. Donc réfrigérateur, euh, les, le four, peut-être les lave-vaisselles, les plaques de cuisson. Donc nous typiquement dans la sous-location qu'on a pris, il euh, y avait déjà euh, le four, le réfrigérateur, euh, les radiateurs, tout ça. C'est plein de choses. Il faut regarder s'ils sont déjà mis. Après, euh, j'ai... Alors, ce qu'il faut préciser aussi, euh, c'est que Pierre a euh, là était parti sur des appartements ou des maisons qui n'étaient pas meublés. Oui. Moi, je vous le dis dans la formation, euh, commencez déjà par des appartements qui sont meublés, parce que du coup, vous avez un investissement qui est ridicule, un peu de déco, euh, voilà, et, et, et, et ça passe. Nous, on arrivait sur quelque chose qui il avait absolument rien. Euh, il fallait tout, tout créer. Donc, forcément, on essaie de, de faire en sorte qu'il y ait déjà un, au moins quelques parce que ça coûte cher un hein, électroménager. Donc, il y a au moins le four, au moins le frigidaire. Euh, Peut-être même, euh, je ne sais pas, euh, ça arrive aussi parfois qu'il y a déjà la machine à laver sur place. Donc euh, quand ils commencent à avoir ces équipements-là, déjà c'est boum boum boum, c'est tout ça qui vient se déduire euh, de, la, de la mise en place euh, de l'appartement. Ça peut être aussi euh, des télés, euh, parce que des fois ils vont vous mettre une télé euh, très bas de gamme et des fois pour avoir une très belle télé dedans, ça mine de rien c'est 300, 400 euros euh, euh, que vous gagnez quoi. Hein. Donc ça faut faut y penser. Euh, par rapport à, moi, je voulais quand même préciser moi par rapport à, à l'automatisation, euh, l'automatisation, parce qu'en fait c'est assez complexe l'automatisation. Ça va dépendre déjà si c'est une maison ou si c'est un appartement. Si c'est une maison, c'est beaucoup plus facile parce que on, on met des boîtes à clés. Euh, enfin c'est assez simple, on est, on, on peut mettre ça sur les murs. Enfin c'est c'est simple en fait. Par contre dans une dans un appartement, vous êtes dans une copropriété et là c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi ce que je te demandé de vérifier, c'était notamment les interfaces. Est-ce que c'était un interphone plutôt ancien, récent? La platine prendre la photo de la platine extérieure pour qu'on déjà on ait une idée un petit peu de comment ça allait se présenter. Les euh, boîtes aux lettres aussi. Est-ce qu'elles étaient en intérieur ou en extérieur? Parce que ça, ça va y jouer aussi pour l'automatisation. La, enfin, je suis tombé de vérifier euh, finalement tous ces aspects là qui euh, sont des aspects. Euh, ce sont des aspects importants. Alors, on pourrait aussi euh, préciser euh, par rapport à l'appartement, c'est est-ce euh, qu'il y a déjà la fibre, par exemple, aussi Est-ce qu'il y a déjà les arrivées de la fibre ou pas Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un technicien qui vienne faire les installations. Et ça, ça peut aussi rajouter du temps dans la mise en place d'un appartement. Là, je vois, par exemple, j'ai un appartement, mon investissement IMO. Euh, ça fait un mois que j'attends pour la pose de la fibre. Donc, ça recule d'autant la mise en place de votre appartement. Alors, il existe toujours des systèmes de box 4G, etc. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que la fibre, c'est quand même c'est quand même, mine de rien, euh, l'idéal. J'avais, ouais, autre chose à quoi je pense aussi, c'est dans, dans la maison, dans l'appartement, on pouvait regarder aussi des, des choses qui, qui, éventuellement, veut mettre en place ou peut-être serait bien de mettre en place. Donc euh, ce que vous pouvez dire, par exemple, nous, euh, comme exemple, dans la maison, c'était, il euh, y avait un lilo. Il proposait peut-être mettre un îlot central dans la cuisine. Du coup, il nous a moi, il me dit ça, il me dit, voilà, on envisage peut-être de mettre l'îlot central. Donc, pas bah, moi, directement, voilà, je lui fais comprendre que ouais, ce serait bien de le mettre. Euh, parce que nous, vous lui dites, on va rester pendant, bah, sur une longue durée. Mmh. Donc, euh, voilà, ce serait peut-être bien de mettre ça en place. Bon, au final, on n'en avait pas eu besoin parce que mmh. la table, voilà. Mais euh, essayez de regarder toutes ces petites choses qu'il pourrait peut-être lui mettre en place et qui, vous, vous éviteraient de rajouter encore ou, euh, ou qui vous semblera mieux. Voilà. Ben en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que quand vous avez réussi à convaincre le propriétaire qu'il est OK, euh, vous sentez que de toute façon, ça va se faire, le deal, c'est OK. Euh, là, vous pouvez commencer à rentrer en négociation. C'est-à-dire qu'au au début, vous n'allez pas, dès le départ, euh, imposer vos, vos, vos, vos contraintes, vos, euh, vos, vos, vos lois, enfin vos, vos règles. Euh, c'est plutôt que dès que vous sentez que lui, c'est OK, il va vous le laisser, l'appartement. C'est là où vous pouvez commencer à rentrer en égo et commencer à dire... Bah voilà, euh, moi, c'est vrai que je vais le prendre quand même quand, quand, pendant plusieurs années, cet appartement. Euh, moi, j'ai aussi besoin d'avoir un appartement qui, qui corresponde à mes critères. Et du coup, moi, je vois par exemple le, la toute première sous-location que j'avais récupérée, la toute première. J'en perdais tout le temps. Euh, j'avais dit « Ah ouais, mais euh, la cuisine, euh, c'est ça la cuisine ?» Enfin, l'appartement était juste superbe et c'est une toute petite quichenette, mais mais ça n'allait pas. Et il me dit, de bah, toute façon, ce que tu me dis est vrai, il me dit parce que finalement, euh, euh, il me dit, ça, moi aussi, je m'étais dit que ça ne pouvait pas coller comme ça. Donc, je dis, bah oui, euh, dis, franchement, je dis, moi, je demande au moins une belle cuisine euh, récente, euh, voilà ça ne coûte pas excessivement cher, ça coûte 3000 euros, une belle cuisine. Euh, voilà Faites cet effort-là et moi, derrière, je sais que je peux enchaîner sur 50. Dites-vous bien que dans ce moment-là, vous êtes en position de force Position négociation. Parce qu'une fois que le bail sera lancé, qu'une fois que tout sera lancé, ce sera trop tard. Donc c'est là où vous devez imposer, dire bah « Écoutez, euh, moi, tout est OK. Hein, je vous fais le virement. Je, je me lance. Euh, par contre, euh, s'il vous plaît, je vous demande un minimum d'investissement. Euh, ça peut être aussi les chauffages, les radiateurs, s'ils sont trop anciens. Euh, pensez à tout ça. Bah, »« Je pense à ça aussi. Je te coupe. Mais tu sais, pour aussi... Vous devez aussi, du coup, là, à ce moment-là, négocier euh, le temps de mise en place de l'appartement. Donc euh, quand vous allez, euh, vous allez être sur place, c'est très important. Il va falloir que vous négociez avec lui, avec le propriétaire, justement, en donnant plein d'arguments. Donc l'argument, vous allez rester 5 ans qui vous laisse, euh, bah, par exemple, si vous venez le, le 3 décembre, vous, vous, il vous donne les clés le 3 décembre, et eh bien peut-être lui demander jusqu'à fin décembre pour pouvoir vous mettre en place euh, le euh, l'ameublement, tout ça. Donc euh, explique, expliquez-lui bien en détail que voilà vous allez devoir meubler. Donc peut-être vous laissez un mois euh, gratuit, entre guillemets, oui, gratuit, euh, pour pouvoir vous, vous laisser le temps de tout aménager. Parce que sincèrement... Euh, toi, c'est ce que tu m'as dit dès le début. C'est ridicule de prendre un appartement si vous, vous devez, si en gros, ils vous donnent les clés, vous devez payer directement. Vous avez toute la mise en place, donc la Wi-Fi, la fibre. Si viennent pas, ça prend du temps. Là, ça, vous payez, vous payez. Au final, bah, pendant vous avez payé un mois, un mois et demi à comme ça. Donc euh, voilà, c'est peut-être le ça, c'est très important pour moi. Du coup, moi, j'avais réussi et euh, et voilà, la caution. La caution aussi, j'y pensais. Là, ça vient de me revenir. Moi, euh, je me rappelle la propriétaire. Petite anecdote. Elle me dit euh, « Vous prenez euh, deux mois de caution ». Donc non, tu m'avais déjà coaché, Tu m'avais dit « Voilà, tu précises bien que c'est un mois ». Elle a essayé. Et du coup, je dis « Ah non, nous, c'est un mois ». Elle me fait « Bon, bah au moins, j'aurais essayé ». Mais directement, ils vont essayer. Il faut que vous donniez qu'un mois de caution. Deux mois, c'est ouais, un mois. Voire même de ne pas en oui, payer. Oui, aussi, oui. Bah moi, était, je, je pense que c'était mort quand au début, elle me dit « oui, deux mois ». Et que moi, je dis « non, un mois, c'est mort, quoi. je peux pas… » Vous voyez, ouais. par exemple, ce qu'on a fait, nous, là, on récupère trois sous-locations euh, à un autre endroit. Euh, ça, je te l'ai pas dit. Euh, en fait, les loyers, c'est 550 à peu près, chaque appartement, il y en a un à 500, enfin bref, voilà. Euh, bah, en gros, on a négocié 1000 euros la caution. On a dit « bah ok, pour les trois, c'est 1000 euros, quoi euros ». Parce que… Euh, si vous voulez, euh, on est sur un, un autre échange, là. On n'est plus sur un échange locataire-propriétaire, on est sur un partenariat. Donc il faut leur faire comprendre aussi que nous, on est une entreprise et que tout ça, c'est de l'argent immobilisé qui ne sert à rien. On comprend que, eux, derrière, ils auront peut-être besoin de cet argent-là pour réparer certaines, certaines petites choses, mais euh, dans les faits, ça ne sera pas vraiment le cas parce qu'on euh, va rester longtemps dans l'appartement et on va faire tout, tout pour qu'il soit entretenu parce qu'on sait que derrière, on n'a pas le choix pour garder nos locataires en courte durée, que l'appartement soit dans le meilleur des états. Donc, euh, s'il y a un truc qui ne marche pas, on va forcément le réparer, nous. Et même, euh, comme euh, ouais, ça va avec ce que tu viens de dire, euh, faites-lui bien comprendre que nous, c'est notre outil de travail. Donc C'est-à-dire que nous, il faut qu'il soit parfait. Quoi. On s'engage, nous, à l'entretenir, à que tout soit bien, les ampoules, le ménage, tout. Faites-lui bien comprendre que lui, c'est euh, l'appartement, la maison, c'est ce qui va nous rapporter de l'argent. C'est notre outil de travail. Donc nous, on s'engage vraiment à ce que tout soit parfait, qu'il qu n'y ait pas de dégradation ou quoi que ce soit. Euh, aussi ce qu'on peut regarder dans les, dans les appartements, ce qu'on peut regarder c'est ben, est-ce que c'est du chauffage électrique, est-ce que c'est du chauffage au gaz, est ce que, qui dit chauffage au gaz dit entretien annuel hein, donc euh, il y aura forcément, puis il y aura des problématiques hein, sur le, le gaz euh, les chaudières ont tout le temps des problèmes, des pièces des réparations, ça c'est chiant alors que l'électrique il n'y a pas ces problèmes là mine de rien euh, au pire le radiateur il ne fonctionne plus, vous en rachetez un mais ce qui reste relativement rare euh, donc moi je trouve que l'électrique est quand même nettement mieux que le, que le gaz franchement pour, pour euh, pour nos appartements. Il euh, y avait aussi euh, après tout ce qui est stationnement, euh, où est-ce qu'on peut stationner Donc pensez à regarder dans la rue euh, tous les stationnements gratuits, où est-ce qu'ils sont, etc., pour essayer un peu de vous projeter par rapport aux voyageurs. Euh, est-ce que c'est une grande copropriété Est-ce que c'est une petite copropriété Regardez aussi éventuellement s'il n'y a pas d'autres appartements qui sont déjà sur Airbnb. Euh, qui permettrait de... Voilà. On arrive aussi sur un autre point, la partie légale, c'est le règlement de copropriété. Alors toi, tu n'as pas été concerné par rapport à ça, parce qu'on a lancé une maison, donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de règlement de copro. Mais sinon, quand tu vas sur un appartement... Euh, Pierre, en une, une copropriété, il va falloir qu'à l'issue de la rencontre, tu demandes aussi le règlement de copropriété. Ouais, – C'est bah ce que j'avais demandé au tout début. Et... – Voilà, parce que le règlement de copropriété, c'est ce qui va vous permettre de valider ou invalider la possibilité de faire votre location courte durée. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de qu ce qu'il faut regarder précisément, ça va durer trop longtemps. Mais euh, ça, c'est un point important pour être certain que derrière, vous puissiez euh, faire l'activité de manière légale et que vous ne soyez pas embêté par, euh, par le voisinage ou par le syndic euh, qui va… Euh, bah, qui vont mettre des bâtons dans les, rues, hein, dans, dans les roues pardon, euh, par rapport à ça. Tu voulais rajouter quelque chose Ouais, du coup, euh, je voulais rajouter que bah, c'est un petit détail. Quand vous allez arriver dans, dans l'appartement avec le propriétaire ou dans la maison... Euh, Évitez directement de lui dire que vous allez faire du Airbnb dedans. Parce que surtout, en ce moment, c'est très mal vu. Il faut être honnête, le Airbnb est très mal vu parce que souvent, on pense aux dégradations, on pense aux bruits, aux fêtes, à, aux soirées. Donc, c'est pas très bien vu. Dites-lui que euh, ce que souvent, il va vous dire euh, « vous allez mettre sur Airbnb ». Bah Vous pouvez lui dire que voilà, vous, votre but, c'est de recevoir une clientèle. Bah, ce qui est vrai, nous, on reçoit des clientèles d'affaires, tout ça. Vous dites « voilà, nous, on va recevoir une clientèle d'affaires, euh, des entreprises ». Donc il va vous demander des, des entreprises, bah, vous donnez des noms. Et euh, il va vous dire, euh, quand, justement, quand vous aurez dit ça, vous, vous allez pouvoir le dire, là, ça peut peut-être nous arriver de le mettre de temps en temps, le week-end, pour combler des trous euh, sur Airbnb, mais euh, sur, des courses, sur de la, des, des, un week-end entier. Fin, pour, il faut le rassurer, quoi. Si vous le dites directement, on va faire du Airbnb, il va, hum, il va pas trop aimer, quoi. Du coup, là, ça, c'était juste le petit point que je voulais rajouter... Euh alors, il y avait autre chose aussi après, c'est la partie contractuelle. Du coup, le, euh, comment tu as géré la partie contrat Parce qu'on a, a un contrat donc, de droit civil euh, qu'on qu utilise, qui a été fait par un avocat. Donc ça, c'est rassurant aussi pour le propriétaire, ce qui se dit « bah voilà, ils ont un vrai contrat fait par un avocat, etc. ». Il faut lui faire comprendre que par contre, on ne signera pas lui son contrat. Hein. Non, non, non. Euh, lui, on n'en veut pas parce que c'est pas bon. Euh, ça permet pas d'encadrer l'activité. D'accord Donc ça, c'est très clair. Donc, il faut bien lui dire. Que on a pas que Là, pour le coup, c'est un point bloquant. Euh, si lui ne veut pas signer votre contrat, c'est terminé. Vous ne pouvez même pas continuer, c'est mort. Donc, toi, généralement, ce que j'ai compris, c'est que toi, par contre, tu l'envoies avant. Donc, tu envoies un exemple de contrat. Alors, moi, ce que je fais souvent, parce que ils vous demandent des fois, ils vont vous demander, voilà, euh, quand moi quand vous dites, oui, on a un contrat qui est fait par un avocat, tout ça, ils vont être rassurer, mais ils vont vous demander, euh, bah, est-ce que vous pouvez me l'envoyer Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je dis, voilà... Ce qui va le rassurer encore plus, je lui dis « Voilà, je vais vous envoyer un contrat qui a, que nous, on vient de signer il y a quelques mois avec un autre propriétaire. » Donc là, je lui envoie, je dis « Voilà, on va pouvoir, je vous envoie un exemple, ce n'est pas le définitif. Nous, après, un contrat, ça se discute avec lui, parce qu'il faut que lui aussi, ça l'arrange. Si vous arrivez et que vous imposez toutes vos, vos règles, lui, il va se dire bah, « Je gagne quoi là-dedans » Du coup, il faut lui dire « Voilà, je vous envoie un contrat qui est… Euh, nous, on a signé avec un autre propriétaire et qui sera discuté entre vous et, euh, et moi. » Du coup, je leur envoie ça, je leur envoie, un petit, je leur envoie ça, pour exemple. Et, euh, et du coup, après, moi, quand je le rencontre, je n'amène jamais, jamais le contrat avec moi, je le fais signer par électronique. Mmh, mmh, par voie électronique Oui, ouais. par voie électronique. Oui, par, ouais. voilà. mmh. ouais, par signature électronique. Exactement. Oui, par signature électronique. Donc là, du coup, il n'y a pas de souci. Alors, autre chose que moi, je voulais rajouter, c'est quand vous allez visiter un appartement, c'est penser donc à regarder le boîtier FTI, vous savez, de la fibre, comme je vous disais. Pour aller chercher le numéro, comme ça, c'est beaucoup plus facile s'il y est déjà. Regardez, faites les relevés de compteur. Euh, parce que si, imaginons, vous êtes à distance, euh, ça peut être bien de commencer à relever le, le, le point de livraison, vous savez, le, le PDL. Euh, le point de connexion euh, pour le compteur Linky, pour que du coup, le raccordement Parce que du coup, après, vous n'allez vous pas revenir si vous habitez loin, vous n'allez pas passer votre temps, vous allez retour pour ça. Donc, euh, euh, du coup, euh, pensez à prendre ces informations-là, même le compteur aussi à haut euh, pour que du coup, euh, euh, bah, vous puissiez le faire à distance, que vous n'ayez pas besoin d'y retourner ou rappeler le propriétaire, qu'au moins vous puissiez engager tout ça de votre côté. C'est pareil, quand vous étiez l'appartement, voyez aussi ce que parfois il vous dit, c'est une charge comprise ou alors j'ai une provision sur charge. Qu'est-ce que ça inclut là-dedans euh, Nous, par exemple, dans, sur la maison que tu as récupérée, ça inclut l'électricité et l'eau. Et il fait une régule. Donc il y a un compteur séparé. Donc ça, vérifier aussi qu'il y a bien le compteur séparé, qu'on puisse bien vérifier que ce qui nous facture correspond bien quand même à la réalité, que ce n'est pas du blabla. Euh, tout ça, c'est important. Euh, vous voyez, par exemple, la, la problématique qu'on a eue aussi sur cette maison, c'est euh, bah, en fait, le, le compteur avait été sous-évalué. Euh, donc il a fallu qu'il fasse intervenir une entreprise... Euh, parce que bon, c'était tout un, voilà, c'est assez complexe. On va pas rentrer dans le détail du pourquoi. Parce que normalement, avec les compteurs Linky, on peut le faire à distance. C'est-à-dire qu'à distance, le, le, le, le fournisseur d'électricité est capable d'augmenter la puissance. Mais là, nous, dans notre cas précis, il fallait une intervention humaine parce qu'on était sur une ancienne installation. Euh, mais tout ça, vous voyez, c'est des problématiques qui vont arriver. Donc, quand vous faites vos visites, euh, prenez un maximum d'informations. Euh, pour être certain de ne pas vous retrouver euh, dans des situations délicates, euh, où est-ce qu'est le compteur Est-ce qu'il est bien dans votre appartement Ou est-ce qu'il est perché je ne sais où dans un autre endroit euh, Il vous faudra peut-être la clé. Euh, vous voyez, tout ça, c'est des choses que vous devez euh, anticiper, imaginer. Parce que quand après vous avez l'appartement, ça, ça peut être des vrais problèmes. Parce que quand, par exemple, le locataire va être dedans, il y a une coupure électrique, mmh. il va falloir lui dire, ben bah, voilà, il faut relancer le compteur. Ah, mais il est où le compteur euh, S'il a un autre endroit, machin, il faut peut-être envisager de faire une vidéo. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait une vidéo pour dire, ben bah, voilà, il faut aller à tel endroit pour allumer le compteur, etc. Parce que ce n'est pas vous qui allez revenir. Vous voyez, il faut tout ça l'imaginer, en fait. Il faut toujours imaginer les situations extrêmes. Coupure d'électricité, coupure de gaz, coupure d'eau. Qu'est-ce qui se passe euh... Puis tout tester aussi après, hein. on le verra par la mise dans le sur, la, sur la troisième vidéo, sur la mise en place, etc. Mais vous devez aussi euh, tester parce qu'il peut y avoir des fuites d'eau, il peut y avoir euh, des problématiques diverses que vous n'avez pas forcément vu au premier abord. Tu as des choses à rajouter ou pas par rapport à tout ça euh... Sur la visite Ouais, sur la visite, bah, je ne sais pas si c'est vraiment un rapport avec la visite. Euh, pensez à essayer, c'est vraiment pour moi un peu hors sujet, mais essayer d'installer une bonne ambiance avec le propriétaire. Ouais. De, de vraiment une bonne entente, parce que vous allez rester pendant longtemps avec lui. Donc si vous, vous voulez qu'il soit tout le temps arrangeant, que vous pouvez discuter, etc., essayez vraiment que ça se passe bien, qu'il qu y ait une bonne entente, que vous, pouvez, que vous puissiez l'appeler, un vrai partenariat, quoi, que ça aille des deux côtés, que lui soit content de ce que vous faites, que vous soyez content, que s'il y a un problème, vous pouvez compter sur lui. Vraiment installer une bonne entente, quoi, pour que pour que tout se passe bien. Bah Là, justement, ça s'est vérifié, on peut le confirmer, ça s'est vérifié quand, par exemple, on a fait nos livraisons de meubles, il arrive, parce que du coup, ça a été très compliqué, mais ça sera la troisième vidéo, on en reparlera. Ça a été très compliqué, cette mise en place, euh, quand c'est à distance, ça peut vraiment être compliqué. Euh, et du coup, heureusement qu'on avait le propriétaire qui pouvait nous dépanner pour réceptionner, parce qu'on n'allait pas, à chaque fois, vous imaginez bien, vous allers retour pour faire une réception de meubles. Bah. Euh, donc ça, c'est important aussi. Eh bah moi, exactement, par exemple, pour moi, je sais que dès le début, dès que je l'ai rencontré, j'ai une mettre une très bonne ambiance. D'ailleurs, euh, nous, en fait, ça s'est fait un peu différemment. L'entretien, c'était dans, dans leur voiture parce que voilà, il pleuvait, etc. Et euh, directement, bah, j'ai essayé d'installer une bonne entente. Et après, carrément, ils m'ont redéposé jusqu'à la gare. Et euh, ils m'ont dit, euh, bon, ben bah, voilà, parce qu'ils avaient, avaient beaucoup de demandes. Et ils m'ont dit, bon, ben, bah, je pense qu'on va vous choisir vous parce que vous nous avez bien plu, etc. Et, et je pense que le côté humain aussi a joué, la bonne entente, quelqu'un de gentil, euh, qui parle bien et eh ben ça a peut-être aidé. Donc euh, moi je peux vous conseiller ce petit conseil et voilà. Ouais. Ah non mais là je te rejoins complètement. T'as son euh, dans toute relation. Hein, c'est la relation humaine. Hein. Euh, vous savez c'est comme quand vous euh, vous, avez, vous êtes en relation avec une entreprise. Ça peut très bien. Je sais pas avec votre banque ou ou avec je sais pas un artisan ou autre. Euh, en fait c'est l'humain. Euh, en fonction de la personne avec qui vous allez discuter, bah, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Et en fait, ce n'est pas lié finalement des fois à, à l'entreprise ou autre. C'est lié à la personne qui vous avez en face de vous qui se met soit de la bonne volonté, soit de la mauvaise volonté. Alors, c'est vrai que si vous tombez sur un propriétaire qui est grincheux, qui est en mode... Oh, oh, oh", comme d'ailleurs, tu as, as eu un, un entretien, je me rappelle de ça, avec une personne qui, euh, qui, qui était grincheux, qui dit oui, je ne sais plus ce qu'il disait exactement. Ah, oui, Et oui. du coup, je te dis... Hop, laisse tomber, c'est terminé. Je sais plus ce que c'était exactement. Il avait posé plein de questions, des questions bêtes. Enfin, vraiment... Euh, il, ouais, ouais exact, exactement, pour voir si, en gros, euh, du coup, moi, je répondais, etc. Mais c'est lui... Donc, en fait, au final, on s'est dit, ça ne sert à rien d'aller sur place, quoi. On allait perdre du temps. On a, on a annulé le rendez-vous. Ouais, il était gris, enfin... Pff, hum. Donc, voilà. En fait, c'est ça, c'est qu'on a annulé le rendez-vous. Parce que, si vous voulez, il y a des gens euh, qui euh, ne sont pas convaincus. Et pour se euh, rassurer dans le fait qu'ils ouais. ont fait le bon choix, ils vont essayer de vous déstabiliser, de vous poser un milliard de questions pour vous tomber dans la fameuse euh, question euh, dans laquelle vous pouvez pas euh, répondre positivement et vous dire ah bah vous voyez j'avais bien dit donc là c'était typiquement euh, ils voulaient les bilans des sociétés euh, donc moi j'avais refusé ils disent bah pourquoi vous voulez pas donc vous voyez c'était ils trouvaient la petite la petite le petit truc pour confirmer que ah bah vous voyez vous n'êtes pas sérieux vous parce voyez que parce vous... que euh, pour information, euh, comme moi tu m'as dit, vous êtes quand ils vous demandent des, des, des papiers, des documents, vous n'êtes pas obligé de tout donner. Euh, C'est à vous exactement. de choisir euh, exactement vous, vous. êtes une entreprise, vous pouvez le presser nous, on est une entreprise, on n'est pas là pour donner plein de, de, de documents, tout ça. Quand, quand, quand, quand vous contractez un abonnement chez Orange ou chez Free, vous ne demandez pas le bilan d'Orange chez Free. Vous comprenez le truc. quoi. Donc là, c'est la même chose. Enfin, faut... C'est parce qu'on est une petite entreprise que derrière, il faut demander tous ces tas de documents-là. Hein, euh, on est une entreprise comme les autres. On est immatriculé. Vous pouvez donner votre passeport, euh, qui vous êtes, etc. Justificatif, éventuellement domicile. Enfin voilà, Il n'y a, a pas de problème. Mais on ne va pas donner les bilans des entreprises. Ça reste personnel. Ça reste... Euh, ça reste voilà, une information confidentielle on n'a pas à communiquer là-dessus d'ailleurs moi je ne le ferai jamais hein, donc ça c'est très clair et euh, les personnes qui sont trop dans ces, dans ces choses-là laissez tomber euh, vous perdez votre temps parce que si ce n'est pas ça ça sera autre chose ça sera encore autre chose il y aura toujours un problème donc, euh, donc voilà autre chose à rajouter ou pas Non, non, pas spécialement pour moi on a le petit fait... Le la fin Eh bien le petit mot de la fin bah, ce sera comme, comme toujours euh, lancez-vous et ayez confiance en vous on va faire plus court que la dernière fois. Ayez confiance en vous et confiance dans votre projet. Et voilà. Et pour moi, n'oubliez vraiment pas ce que j'ai dit avant, c'est la bonne entente. La relation humaine, c'est dans la vie de tous les jours, surtout en ce moment, avec le Covid, tout ça, c'est vraiment la chose à, à vraiment pas négliger. Quoi. La relation humaine, c'est ce qui fait tout, tout maintenant. Une bonne relation, je pense que surtout quand vous partez sur du long terme comme ça, c'est le principal à avoir, je pense. Ok, voilà. euh, bah écoute, c'est très très bien. Moi, ce que je vous propose maintenant, et eh bien, c'est qu'on se retrouve dans la troisième partie, troisième vidéo, euh, où là, on va aborder dans cette partie-là plus la mise en place de l'appartement ou de, de la maison, peu importe, la mise en œuvre, la réception des meubles, euh, ce qu'on a fait, nous, dans cette maison précisément. J'aurais pas mal Voilà, le pourquoi, le comment. Donc, cette vidéo devrait vraiment vous plaire, la, la, la troisième. En tout cas, si déjà celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut, le pouce bleu, peu importe. Euh, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous le redis à nouveau, mais c'est important. Si vous voulez te, avoir de l'information continue continu toutes les semaines, n'hésitez bah, pas à vous abonner. Euh, nous, avec Pierre, bah, on va se retrouver euh, du coup, dans cette euh, troisième vidéo, bien évidemment. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. N'hésitez pas à poser vos questions. Pierre pourra y répondre et moi également, si vous en avez. Et euh, je vous dis eh bien, euh, à très vite dans cette prochaine vidéo. À bientôt, Pierre. À bientôt.